Si tu crois dans cette vidéo que je vais te dire qu'il faut apprendre à courir bourré ou apprendre à courir sous la pluie, eh bien non, je vais te donner des vrais conseils dans cette vidéo pour apprendre à courir en Bretagne un ultra-trail, parce que oui, les ultra-trails ça ne se passe pas que en montagne, il y a l'ultramarin qui est très célèbre, il y a le Grand Raid du Finistère, l'ultra trail des Monts d'Arrée, il y en a l'ultra trail des Côtes d'Armor. Bref, on a tout un tas d'ultra trail, nous aussi, en Bretagne. Et je vais te donner dans cette vidéo quelques conseils pour t'apprendre à préparer ces trails bien spécifiques. Alors contrairement aux trails de montagne, eh bien en Bretagne, on va devoir courir. Et oui, c'est vallonné, c'est pas très très montant ou très descendant pendant des dizaines de kilomètres comme on peut le trouver sur les trails de montagne. Nous, on n'a pas ça et on n'est pas les seuls. Il y a bien d'autres régions, bien d'autres départements de France qui ont ce type de profil et la Bretagne est pas exclue, sauf qu'elle a pour elle ces magnifiques paysages. Alors qu'est-ce qu'il va falloir savoir faire Surtout, c'est de savoir gérer son effort, ne pas partir trop vite. On voit sur l'ultramarin des coureurs qui partent directement en marchant avec les bâtons et qui rattrapent des coureurs qui sont partis bien trop vite et qui se font complètement fracasser par les kilomètres et par l'impact que vous allez voir au sol. Et donc, ils ont mal géré leur effort contrairement à ceux qui sont partis un petit peu plus lentement. Et vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle la méthode Cyrano dès le départ, dès le début de la, votre compétition. C'est de euh, partir en courant sur, par exemple, 10 minutes et de marcher 1 minute. Ou alors, vous pouvez faire la même technique avec une distance, marcher euh, 1 km, courir 5 km, et ainsi de suite. Euh, ça s'appelle la méthode Cyrano. Et ça, ça se pratique à l'entraînement. Il faut surtout tester justement ces intervalles, ces temps, ces durées, ces distances Le deuxième conseil que je peux vous donner, eh bien, ça va dépendre du trail que vous allez préparer. Si vous préparez euh, l'ultramarin, ça va être un trail qui va être principalement roulant et donc vous n'allez pas avoir besoin nécessairement de travailler euh, le dénivelé. Par contre, si vous venez sur un trail comme le Grand Had du Finistère, eh bien là, vous allez avoir 3700 de dénivelé positif sur 166 km. Et ça, eh bien ça se prépare, il va y avoir une alternance de montée et de descente, comme ça, ça va être bien cassant, les muscles ne comprennent plus rien. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les muscles n'ont pas le temps de s'adapter et de rester, parce que vous le savez, quand on est en montée, les muscles travaillent de façon concentrique, donc ils se raccourcissent, et quand on est en descente, ils travaillent de façon excentrique. Donc ça veut dire que quand vous êtes en montagne et que vous allez monter sur 10 km, eh bien, le muscle il va travailler toujours de la même façon sur 10 km pendant de longues heures, et pareil en descente qui va occasionner de la casse musculaire euh, quand il travaille en excentrique. Mais en Bretagne, eh bien, ça va faire tout le temps comme ça. Donc le muscle il va passer son temps aussi, lui aussi, à faire ça. Et ça aussi, ça se travaille à l'entraînement. Donc préparer ces variations de dénivelé, surtout si vous êtes un coureur de montagne et que vous n'êtes pas habitué justement à ces chemins de type sentier côtier où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Enfin, un autre point aussi qu'il va falloir s'adapter, c'est votre alimentation. Le rythme va être plus intense. Vous allez mettre moins de temps que sur vos ultras que vous avez l'habitude de faire en montagne. Et donc, ça veut dire que vous allez courir plus vite et donc que votre alimentation devra s'adapter. Quand on est à un rythme lent qui se rapproche de la marche, on se dit qu'il faut avoir une alimentation qui se rapproche le plus possible de ce que l'on va manger euh, au quotidien, une alimentation naturelle, euh, quand on va faire des expéditions, même des raids, des... par exemple une petite anecdote sur le euh, GR20 que j'ai pu faire en trois jours, je vous remets la vidéo ici, on mangeait euh, des soupes, des trucs euh, qu'on trouve dans les refuges, des, des pâtes, des voilà on mange finalement presque normalement, juste en quantité un petit peu plus importante, on mange pas de gel très peu de barres, très peu de compotes, ce genre de choses que l'on peut manger principalement sur euh, les trails et ultra trails. Et bien là, euh, quand vous allez être sur un trail qui est euh, un peu plus rapide, votre alimentation va devoir s'adapter et ça aussi va falloir le travailler à l'entraînement. Voilà, alors j'ai te donné trois conseils pour préparer un trail qui va être un petit peu plus roulant que ceux que tu vas pouvoir trouver en montagne, si toi aussi tu as des conseils à partager et des apprentissages que tu as pu faire durant toute ton expérience d'ultra-trailer n'hésite pas à le partager dans les commentaires et en attendant, moi je t'invite à venir découvrir la Bretagne et aussi toutes les autres belles régions de France qui proposent des trails et ultra-trails parce que le trail, non, ce n'est pas que en montagne. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François Bye bye